Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous donner un guide minimum de survie en objectif C histoire que vous puissiez faire quelques premières applications extrêmement simples. Petite historique sur objective C, c'est un langage qui est assez ancien, il date de 1983 et il s'inspire en fait à la fois de C, enfin, vous avez C dans son nom, mais aussi d'un langage objet assez euh, précurseur qui s'appelle Smalltalk. Et le premier utilisateur de ce langage, c'est la société Nextstep, qui construisait, dans les années 80, Next. En fait, c'est la société que Steve Jobs, enfin une des sociétés que Steve Jobs a fondée lorsqu'il a quitté Apple, dans le courant des années 80, euh, il a été jeté par la direction de l'époque avant de revenir par la fenêtre et de faire d'Apple euh, ce qu'elle est ensuite devenue. Donc c'est un langage qui est en, relativement ancien, relativement mûr et relativement stable. On va aborder les principes du langage, les principaux éléments de syntaxe, la classe NString qui est un moyen... Euh, de euh, gérer les chaînes de caractères et en fait tout ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser euh, quelques premiers exercices. Les principes d'Objectif C, c'est que c'est un langage qui est basé sur C, donc on va retrouver la syntaxe à la C avec tous ses avantages qui fait qu'on la connaît, mais aussi euh, ses euh, inconvénients. C'est un surensemble de C, donc il y a quand même des éléments de syntaxe qui vont évoluer, et on va rajouter de nouveaux types. Par exemple, on va trouver cette notation, que je vais expliquer un peu plus loin, euh, toutes ces euh, directives, et puis la notion euh, de classe, de sélecteur, etc., etc. On a un système avec héritage simple, et on a euh, une notion importante qui sera abordée euh, quand on traitera euh, les différents éléments euh, de l'interface programmatique d'iOS, qu'on appelle la notion de protocole. En fait, c'est bizarre, c'est compliqué de dire si ça vient d'Objectif C ou si ça vient de l'interprétation qui en a été faite pour construire les interfaces programmatiques à la fois pour euh, tout au tout début puis ensuite qui ont été importées dans macOS puis euh, dans iOS. Parce que bien évidemment, euh, il y a une forte communauté entre tous. Le typage est relativement fort par rapport à C et euh, on verra qu'on dispose de mécanismes dits d'introspection qui permettent de savoir euh, des choses à propos des entités euh, qui sont manipulées dans le programme. Les classes et les instances sont des objets, et en fait on a deux notions qu'on trouve dans d'autres langages objets, euh, mais avec des terminologies un petit peu différentes, euh, qui sont euh, des méthodes de classe, qui vont s'appliquer sur la classe, typiquement c'est des constructeurs un peu particuliers, ou je rappelle les convenient methods, euh, et puis des méthodes d'instance qui s'appliquent sur un objet et qui vont modifier le contexte de cet objet. Les méthodes en objectif C, alors les instances répondent à des méthodes d'instance, voilà comment on définit une méthode d'instance, donc ici ça commence par un moins, et puis on a le type de retour qui peut être void s'il n'y a rien, et puis on a le nom. Le nom de la méthode, c'est pas tout à fait le, le nom de la méthode, mais c'est le nom du début de la méthode, vous allez voir comment ça fonctionne en Objectif C. Vous avez également des méthodes de classe. Donc les classes, savent va aussi répondre aux méthodes de classe. Vous les différenciez par le petit plus que vous voyez ici, et sinon, elles se présentent exactement de la même manière. Et l'ensemble est utilisé dans les API d'iOS, bien évidemment. Alors, j'ai évoqué euh, le fait tout à l'heure qu'un euh, nom de méthode n'était pas tout à fait un nom de méthode. Non, parce qu'en objectif C, est tout est message. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir, on a différentes notations. moi j'aime bien cette notation euh, qui est que vous envoyez un message à un destinataire. Et le message, il va avoir ce qu'on appelle des sélecteurs et des arguments. Donc, là ici, c'est un message avec un seul argument... Que vous transmettez via son sélecteur et ici avec deux arguments que vous transmettez et en fait le nom d'une méthode c'est l'intégralité des sélecteurs qui constituent le message donc en fait ce qu'on a vu dans le transparent précédent ça n'est pas l'identificateur de la méthode comme on peut avoir l'habitude c'est la première partie le premier sélecteur du message donc ici prenons un petit exemple. Vous voyez ici je, un objet euh, log pari de type météo. Donc météo c'est une classe et puis qui offre clairement une méthode temps pour demain, une méthode ajout température et une méthode qui s'appellera temps matin après midi. Vous voyez? C'est je construis quelque part le nom de ma méthode, si je veux raisonner avec le vocabulaire objet, eh bien je le construis en concaténant les différents éléments des sélecteurs qui composent mon message. Donc la morphologie d'un message c'est la partie que vous allez avoir à droite qui va se composer d'un sélecteur ou de plusieurs sélecteurs, comme on le voit ici, et ces sélecteurs, vous pouvez leur associer alors, si on a plusieurs, forcément, vous pouvez leur associer des arguments. Donc en général, quand il y a le deux points, c'est que derrière il y a un argument. Quand il n'y a pas le deux points, c'est que c'est un sélecteur, sans argument, tout simplement l'ordre est transmis par le message lui-même. Il n'y a pas besoin d'informations complémentaires. Vous avez également. Alors, le sélecteur est lui-même un type. Ça permet de construire dynamiquement des sélecteurs. C'est un premier mécanisme d'introspection, hein, c'est de, de dire je vais euh, le construire euh, dynamiquement. Euh, donc, ici, par exemple, je construis le sélecteur Coucou les gars, Toto est content, temps matin, deux points après-midi. Et ça veut dire que du coup, je vais pouvoir, on verra que ça peut être extrêmement pratique dans certains cas, euh, quand on veut euh, repérer euh, une euh, méthode, on ne peut pas l'appeler autrement, et dire, ben voilà, quand il se passe quelque chose, tu vas appeler cette méthode. Alors quand je fais ça, c'est que bien évidemment, je suppose que cette méthode-là, elle a deux sélecteurs, avec chacun un paramètre, ici un sélecteur avec un paramètre, ici un sélecteur sans paramètre. Et on peut demander à euh, un objet s'il sait répondre à un sélecteur donné, et on lui dit quel secteur. Vous voyez, ça peut être intéressant avant d'utiliser un objet de dire est-ce que tu sais répondre à ce truc-là Et ça a un sens quand vous êtes dans une hiérarchie de classes qui héritent les unes des autres et que vous ne savez pas exactement à quel niveau de la hiérarchie vous êtes et que vous savez que votre méthode elle apparaît à un certain niveau de la hiérarchie mais qu'avant, elle n'existe pas. Alors, premier élément utile, c'est l'instruction NSLog. Alors, euh, à ce nombre d'instruction, vous allez voir, il y a NS devant. Alors, ce sont les instructions qui sont en général assez anciennes et NS, vous voulez dire next step. Et en fait, next step, c'était euh, la fameuse boîte dont j'ai parlé euh, de Steve Jobs, qui construisait à l'époque une machine qui était assez révolutionnaire, très chère, pas vendue énormément, qui était entièrement basée sur euh, des éléments graphiques. Donc il avait repris l'interface de type euh, Macintosh. Euh, qui avait été conçu par l'entreprise Apple quand il était encore euh, là-bas, mais euh, c'était basé sur les technologies de base Unix, et puis il y avait toute une réflexion qui d'ailleurs, euh, quand il est revenu chez Apple, eh bien, il a injecté euh, dans euh, ce qui est devenu macOS 10, parce qu'à l'époque, euh, on avait des Mac OS qui étaient euh, beaucoup moins euh, sophistiqués. Donc là ici un exemple, alors euh, je passe ici en paramètre, quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractères mais qui est une NSString, toujours ce préfixe NS pour le type de base et on va le voir évidemment très très très bientôt. Donc justement on en parlait, le NSString c'est le type chaîne de caractère que vous utilisez plutôt que char étoile, c'est une classe avec un ensemble de méthodes derrière et ça supporte unicode, vous n'allez pas à vous embêter, on peut faire... Tout ce qu'on veut. On va voir quelques exemples. Donc en C, c'est entre guillemets. En Objectif-C, c'est arrobas entre guillemets. Et du coup, ça peut vous permettre de manipuler dans un programme en Objectif-C à la fois des chaînes de caractères à la C et des chaînes de caractères à l'Objectif-C. Pour être franc, comme on fait les applications sur iOS, on n'a pas vraiment besoin de manipuler de chaînes de caractères à la C. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait. Les NS strings ne sont pas modifiables par défaut. Donc ça veut dire que quand vous avez créé une chaîne de caractère, elle devient immuable. Et vous allez voir qu'il y a un ensemble de mécanismes pour lesquels vous aurez la version immutable et mutable. Et donc pour modifier les chaînes de caractère, vous avez des NS Mutable String. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette, ce délire C'est hyper compliqué Non, c'est simplement un souci de performance c'est que euh, vous pouvez décider de n'avoir que des ns multiple dans vos programmes, mais si vous ne les modifiez pas, c'est dommage, parce que vous allez payer un prix pour cela, hein, qui est le prix de la gestion particulière euh, des chaînes. Donc ici, là, je suis en train d'initialiser une chaîne de caractères en lui donnant la valeur immédiatement. Ici, je fais la même chose. Ici, j'appelle la méthode. Alors ça, c'est une méthode de classe, puisque on désigne le nom de la classe et pas le nom d'un objet de cette classe-là. Et puis ici, c'est string with format qui me permet en fait de construire une chaîne de caractères. Et ici, le arrobas me permet de substituer une string à cela. Donc vous voyez, j'ai fait beau. Et donc ça, dans ma chaîne MSG, j'aurais il fait beau puisque météo vaut beau. Je peux le faire également, ces systèmes de substitution, dans un Donc là, ici, vous voyez, avec 2% D, hein, c'est un petit peu les mêmes conventions que euh, le, le printf en C, bon, euh, à des détails, évidemment, comme celui-là, parce que la enfin, n'existe pas en C. Et là, ici, eh bien, en fait, ça, ça correspond à l'appel d'une méthode, dont je sais qu'elle doit rentrer un double, et puis ici, une autre méthode qui doit rentrer un double. Voilà. Donc, vous voyez, ici, ce système d'appel qui me gère euh, des messages. Et puis ben là, euh, c'est euh, la peine. C'est le fait de constru construire une chaîne. Donc là ici, dans FullString, j'aurai Hello World. Alors je vous recommande vivement de regarder le Fantastic Manual à la rubrique NSString. D'ailleurs, il y a un pointeur sur la page qui accompagne la description de cette vidéo. En guise de conclusion... Vous disposez de presque toutes les bases pour construire votre première application en Objectif-C. Alors, vous n'allez pas faire grand-chose, on va avoir une semaine complète qui va être consacrée donc sur plusieurs séquences à Objectif-C, le système de classe, etc. etc. Mais vous pouvez déjà euh, commencer à remplir les classes des quelques toutes petites applications que vous serez amené à effectuer. Ah oui, comme dirait Steve, uh, « One more thing ». J'ai une écriture d'Objectif C euh, un petit peu ultra. En fait, Objectif C est un langage objet relativement pur. Euh, au départ, dans les langages objets, on ne se préoccupait pas, ça reste vrai hein, dans le modèle objet pur, on ne se préoccupe pas de l'implémentation des objets. On dit que ces objets sont des entités distinctes, ils peuvent s'exécuter sur un ou sur plusieurs euh, processeurs, cœurs, enfin vous mettrez fil d'exécution, on dira. Et euh, ils vont communiquer par appel de méthode, mais si ces appels de méthode, on peut aussi les voir comme de l'envoi de message. Et donc, cette vision, elle est assez propre. Et moi, du coup, j'aime beaucoup cette notation entre crochets. Au début, elle est un petit peu surprenante, mais vous trouvez également une notation pointée et euh, la plupart des gens ils écrivent l'objectif de façon mixte, ce qui est un petit peu dommage à mon avis, parce qu'il y a des moments où vous allez voir que dans certaines API de iOS, vous descendez au niveau C. Alors le niveau C c'est une notation pointée, et du coup moi je trouve désagréable que dans le même programme où j'ai du C et de l'objectif C, je n'arrive pas à différencier facilement ce qui est de l'objectif C pur de ce qui est du C. Et donc du coup, moi, dans les exercices et les exemples qu'on verra quand on les verra en Objectif C, vous aurez systématiquement cette notation-là. Or, quand vous baladerez euh, sur Internet, vous trouverez aussi la notation pointée. C'est très facile de passer de l'un à l'autre. C'est un style d'écriture, c'est un choix. Et euh, ben voilà, c'est mon choix, et donc euh, vous serez obligé de me lire comme ça, mais évidemment, moi moins, j'accepterai de vous lire différemment, même si j'ai tendance à vous recommander, quand vous écrivez l'objectif C, d'utiliser cette notation-là. Et avec un peu d'habitude, eh ben, euh, moi, je le trouve extrêmement lisible. L'intérêt, c'est quand vous avez un bout de C au milieu, ben, vous le voyez comme le nez au milieu du visage. C'est du C, c'est une notation pointée, c'est plus notation objet. One more more thing. On m'a plusieurs fois dit, mais... Pourquoi est-ce que tu fais encore de l'objectif C De toute façon, l'avenir c'est Swift, Apple l'a dit. Alors, il y a deux ans, quand Swift est sorti, on a fait le pari de faire un cours grosso modo 50-50, 50% objectif C, pardon, 50% Swift. Alors, on a beaucoup souffert, j'ai déjà évoqué ça dans une séquence passée où vous avez vu les versions de Swift très incompatibles entre elles qui se sont échelonnées sur la première année. Euh, il faut voir que vous avez un existant qui est quand même assez colossal, puisqu'il y a à peu près 2 millions d'applications et que toutes ces applications sont écrites en Objectif C. Pour la petite histoire, il y a deux ans, euh, j'avais discuté avec quelqu'un d'Apple qui me disait qu'il trouvait courageux de faire du Swift dès la première année, je n'avais pas trop compris pourquoi sur le coup, euh, maintenant euh, on apprend qu'à partir de Swift 3, les développeurs Apple, ceux qui développent les, les interfaces, l'environnement, euh, hein, tout ce qui est euh, API, euh, etc., eh bien, peuvent écrire du Swift. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont attendu que le langage soit mûr. Alors probablement qu'Objectif C est appelé à disparaître, parce que c'est vrai que Swift est assez agréable comme langage, hein on va le voir dans une séquence ultérieure pour un petit guide de survie et puis il y a également une semaine entière qui lui sera consacrée. Euh, mais quand même, regardons, alors c'est rigolo, hein euh, l'index TIOS c'est un index qui permet de mesurer l'activité autour de langage de programmation, et vous voyez que, bon, en 2007, il était 59e, ce qui est pas mal, hein, déjà. Et puis, bien évidemment, euh, en 2011-2012, il était premier, hein, ça, était, il était sur la sellette. Ça ne veut pas dire que c'est le nombre de lignes de code écrites, hein, c'est-à-dire que c'est l'activité forum sur les repositories partagés, sur... Ben, tout ensemble de moment, je vous indique à aller regarder la métrique qui est bien expliquée dans le tuyau En 2014, au moment de la sortie de Swift, il était troisième et bien évidemment, euh, il a pas mal euh, baissé, et euh, Swift qui est rentré euh, 18 e et à l'heure actuelle, euh, 13 e Bien évidemment, euh, dans les premiers, vous trouvez Java et C. Alors il y, y a un monsieur qui est un spécialiste de tout ce qui est iOS et compagnie, euh, qui disait en 2014, et je pense que ça reste vrai en 2016, euh, les gens ont besoin de connaître Objectif C, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir un legacy important à récupérer, Vous pouvez ramener à récupérer des bibliothèques qui ont été faites en Objectif C et que les gens ne vont pas s'amuser à porter en Swift pour le plaisir de les porter en Swift. Donc il va falloir être capable de les lire si vous voulez corriger des choses et puis de faire l'interfaçage. Voilà. Par contre, il est clair que les nouvelles applications, on pourrait dire qu'elles vont plutôt démarrer en Swift, quoique je pense que les développeurs qui ont démarré à faire leurs applications en Swift en 2014 autrement que faire des cours, eh ben ils ont dû souffrir autant que moi, sauf que eux ils ont l'impératif que si l'application ne marche pas, ils ne rendent plus d'argent et ils ne vivent plus. Donc que moi, bon, je refais mon exemple de cours, ce n'est pas les mêmes enjeux. puis il y a un dernier point que j'évoquerai, c'est que mon objectif C on peut gérer la mémoire et je veux vous faire gérer la mémoire. Donc, il y aura sans doute une longue cohabitation entre les deux langages, et euh, à mon avis, dans ce domaine-là, il faut mieux connaître les deux. Et de toute façon, un informaticien, si un langage de programmation lui fait peur, il faut qu'il change de métier. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt!